Bonjour tout le monde Bienvenue dans le GS saison 8, ça fait longtemps Et je suis... et je suis... pas en couple. Je suis en couple avec Gep. Oh merde, <rire> okay. okay. c'est qui C'est Bichard <rire> Salut mec <rire> C'est trop bon <rire> ça <rire> okay, je suis mort. Il est super restos Mais... Mais NON Mais NON, mais non. <rire> Bonjour tout le monde, fermez-là, bonjour, est... bienvenue dans lg jeu en oeuvre, oui dites bonjour oui, direct comme ça on parle Bonjour, bonjour, bonjour, bonjour, bonjour, bonjour Il euh, y a les nouveaux rôles, donc euh, on va juste s'attarder très très vite sur les nouveaux rôles loup mystique C'est lorsqu'un joueur du camp des loups meurt, le loup mystique, du coup le nouveau rôle, reçoit un message contenant le pseudo plus le rôle d'un camp d'un enfin, autre camp En gros vous avez compris, donc par exemple imaginons Soul, il est loup, il meurt, et bien il va obtenir par exemple le rôle de cette gosse qui par Toujours exemple s'appartiendra au choses. village tu vois Ensuite autre rôle solo et ça c'est super important surtout à retenir Il y a désormais un nouveau rôle qui euh, est important pour, par rapport au couple qui s'appelle le rival Donc yes. le rival en fait c'est un rôle solo qui, qui rôle connaît le rôle des game, deux membres être. du couple à 25 minutes Donc c'est à dire qu'en gros dès que le couple est annoncé il a les deux rôles du membre Donc son objectif ce sera de tuer l'un des deux du coup un des deux membres du couple pour piquer la place du couple hein, parce qu'il doit gagner tout seul donc ça lui fera un deuxième allié en fait c'est son objectif hein. euh, si en sachant que s'il tue un des deux membres du couple il le remplace il doit gagner en couple avec l'autre il a aussi une potion de poison pour l'aider donc c'est le seul rôle qui aura une potion de poison donc attention à ça et il aura une boussole qui le guidera vers cupidon qui sera donc présent la saison même s'il y aura quand même un couple aléatoire voilà, c'est ce qu'il faut retenir. Et par contre, si le couple il meurt et qu'il n'a pas réussi à le voler, bah, il gagne seul avec euh, 5 heures. Il obtient du coup, euh, effectivement, à l'épisode 6, une liste de 5 joueurs qui contient les deux, les deux membres du couple. Donc par exemple, s'il n'y a toujours pas d'attaque, etc., si le couple est toujours pas mort, et bah, le, le rival, on reprend le même exemple, il obtiendra à l'épisode 6 le, le pseudo du coup, de Souls et cette gosse, tu vois, par exemple. Mesdames et messieurs! Bonsoir et bienvenue pour loup chez Saison 9 euh, Deuxième saison, deuxième participation pour moi mesdames et messieurs J'espère que vous vous portez bien, que vous avez passé une agréable journée On est normalement, si tout se passe bien, le 26 décembre J'espère que vos fêtes de Noël se sont très bien passées C'est bientôt Nouvel An, euh, bientôt la fin de cette année 2020 qui aura été riche en rebondissements Petit remember, petit flashback sur l'année 2020 Non, <tousse> non Attention mesdames et messieurs, on est à Bedrock et l'annonce des rôles. On l'attend, attention Oh Voilà, l'annonce du couple dans 5... Cinq... Ils, sont... Ils sont forts hein Ils sont forts hein Ils sont forts, hein annonce du couple, mais du coup, non, il n'y a pas le couple. Ah bah si, il y a le couple. C'est une blague Une petite pause ou quoi là okay. Voilà, histoire qu'en fait les... Attends, 21 joueurs... Les gens qui ne jouent pas trop en paix. C'est quoi ça 21 jours j'ai comme un joueur moi là j'ai que 20 joueurs pierre et pierre en plus Bonjour à tous, bienvenue pour LGUHC saison 9, on est à l'épisode 2, vous attendez les rôles, je sais, et avant juste que vous ayez le rôle, abonnez-vous, parce qu'il y a plein de gens qui sont partis regarder l'épisode et qui sont pas abonnés, donc abonnez-vous, voilà. Alors no fake Je vais être très transparent avec vous Je vais être très transparent avec vous no fake Pour moi le rôle là C'est le meilleur rôle de tous les LG Confondus Pour moi c'est le meilleur rôle de tous LG Pourquoi Parce que c'est celui qui a le plus La plus grosse possibilité de clutch Psst. Eh J'ai pas... failli mourir De the fuck J'ai X-ray là On va tout de suite faire la protection là. Parce que c'est vrai que... Voilà. Même ça sera fait, et là on peut quand même faire ça. Merci beaucoup à tout le monde d'avoir écouté pour cet épisode, d'être resté, d'être voilà. et tout. Rendez-vous dans deux jours pour le prochain épisode. concursion sur c'était Michard. Bisous tout le monde.